quel qu'il soit côté où tout dépend de qui les moment on va attendre et puis qui vient ou où sous Sofia TV 83 réseau information bienvenue bonjour bonsoir tout le monde mes nouvelles là en détail en haiti nouvelle yo vini vite zak sécurité yo Pas kite personne monde indifférent mais c'est drame sous drame bal cap chante tout partout en pile monde a continuer tomber dans cette insécurité dans zone akaye et madame Touye Maril tout simplement par jalousie Maria cap l'autre femme sous lit mesdames nous parlait tout dans sa qui ak bal kap chante dans la coupe pays d'Haïti la police mettait dans ménager plusieurs n'abandit ça y mais pourtant récupérer deux machines yo, parce qu'il est en dans le pays d'Haïti sécurité en un pays d'Haïti a les États-Unis d'Amérique accepté pour nous voyez la Mévin bycoot mais pays. -là. mais cependant il y a pour qui pays qui décide prendre au sérieux pendant ce temps il n'y a pas rentrer dans les détails, vous voyez, militaires qui te pas choléra tout ça qu'on connaît mal pays à te traverser En plus, l'information, c'est qu'on y a là, nous c'est Sofia TV 83, vous connectés ensemble avec mes détails, nan bon gentil, mamie. N'a fait qu'on est la situation, lui-même, c'est presque quelques jours-là. Li compliquée dans cette à Port-au-Prince, côté, euh, on dit, c'est pas, jeudi, a coup de balle absenté, bon, presque pendant toute la journée, un chat de masse laissé par la police, qui rive stopper bandit, c'est coup de balle absenté de qui boit pas bord qui la cause de monde après ses voir balle marron, cap victime, n'a venu avec un détail sur ça, encore mouvement cap fait de côté étudiant, n'est supérieure après la mort camarade de Tchaddenski, Jean-Baptiste, mais nous avons fait qu'on est zone périmètre Chaud de et zone pas peu de choses, on a dit bien. C'est entre Ville-Port-au-Prince, Andicapois, Camo, Alerte, maglomboise Avenue Christophe, Toujours, Zone Sao, Lalu. C'est le côté jeudi qui ne vient pas être très compliqué. Chaque jour par rapport avec uh, situation Zaka kidnapping avec la uh, criminalité qui est pas a grandi console dans espace Silayo situation pas trop différente tout avons gardé bien dans zone de Pétionville côté tout c'est toujours mouvement tension qui a fait uh, dans zone Silayo là et eh bien c'est des situations qui paraissent uh, très uh, très compliquées sous question ça vraiment je sais se dire là concernant situation sur terrain, en bas, la ville dans là et dans cette ville là sur zone uh, post marchand on finit avec précision, même qui sorti de côté autorité policière, parce que eux-mêmes et la police lui-même gagnent beau bon détail là en ad, et en dit ça qui gagne en plus beaucoup de, de la police. Oui, concernant l'information de Tabay, ça qui te gagné dans cette ville Porto Pris, la zone post-basher. Après information d'une in balle qui ça, la police dit mais d'après la police ils un kidnappé, qui déjoué, ils ont pris, ils mettent stoppé. Ah, euh, euh, et, et puis, euh, guérir matériel La police confisquée La police déjà au kidnapping Ailleurs, je 23 mars, ma zone poste machin Zone qui situe un arrondissement Porte presse ils ont présumé Bandi mortellement blessé dans l'échange à coup de balle avec un force audio de pistolets calibre 9 mm. Ils ont perdu radio, communication, munitions, véhicules également confisqué par la police. C'était plusieurs individus qui étaient gros âmes lourdes dans la main e, qui étaient dans talon de couleur blanche. Immatriculé BB 79 à 800. 34 qui a été réalisé en kidnapping grâce à l'intervention de plusieurs unités spécialisées PNH à Malfrayo. La police mais a affronté et a stoppé un échange de coups de balle avec la police. C'est ça, la un terme de, de C'est ça, la police d'information. C'est ça, la police a fait un terme d'information. C'est ça, la police a fait un terme C'est ça, C'est un kidnapping. Il y a eu un Nous prenons avec un d'information. Ça, Emmanuel Diova, de... Qui m'a assassiné à la Kali hier jeudi 23 mars 2023? C'est Madame Li Foufoun, allié, qui touille à coup de couteau, selon l'information. Premier petit famille qui c'est Nazmi Dorville, fait qu'on ait c'est jalousie qui la cause le crime arrivé parce que papa l'apprend en fille par-ci par-là. Eh bien, Dame, ça, bon, maman, je suis capable de ça. Emmanuel, euh, Emmanuel, Diova Dorville, lui-même, côté que Foufoun, allié, rivé arrivé, assassiné, là. en bas coup de couteau. On nous invite à écouter Nazmi Dorville, qui c'est, petite euh, Emmanuel Diova Dorville, qui a expliqué, et ça qui est bon, juste, euh, voir avec papa, ils étaient ensemble depuis longtemps. Ils ne pas dire Naples, dans le Paul. C'est pendant. C'est pendant que papa me tombe placé. Ils arrivent dans la chaque jour. Et chaque jour, quand je mettais, je parlais, je me suis y a là, chouf la a mais ça dit au là c'est la même, on il dit Papa, le m'ouille levé, le m'alpren, le m'alcage. Je n'y mouille pas. On va pour dire. En Voilà, c'était la euh, déclaration de Nazmi Dorville qui c'est petit euh, monsieur Emmanuel Djouva Dorville, côté madame Nifoufoune, allié, à tout il en bas couteau, hier, jeudi, hein? Dans la côté premier petite famille hein, qui s'est née Dorville faire qui connaître question de jalousie. Bon, c'est la jalousie même, hein, c'est pas la question c'est la jalousie même, j'ai hein qui, qui, qui existait entre papa et maman. Et si vous commencez à gagner question de discussion jalousie, papa, le, depuis papa le, commence à placer pour l'autre fille, tout ça, et mais qui pousse maman à faire jalousie et l'icône connettes par les métiers, ou là dans la mythe mais, fois, ça, aïe, pas de guette à, à ça, et puis, maman, qui servit papa, avec un a coup de couteau, et s'attendait à la maman, alors, papa, qui s'est Emmanuel Diova d'Orville, rendait dernier souffle. Pendant que nous avons appel nous avons ce semaine, non, c'est vers nous songer, dans le département sud-est, euh, il à côté, il y a un coup de ça, et, monsieur a quitté, fin, pesé, coup, maman, petit, lit que lit lui, lui, lui, après ça, le point tête, et, c'est, c'est dans le coup de ça, tout le monde, ça, ou, et qui, qui était un bébé trois mois d'après information, Ça passait passé pendant une semaine dans la ville, dans le département sud pays et nous dire bien, ensemble les situations qui passent à se répéter est-ce que c'est des crimes passionnels là dans a ça qui passé, mais nous connaissons que Demoiselle ça n'a jamais quitté Mouya et bien, il y a ma information qui t'a fait faire quoi que Demoiselle ça t'a prêché pour quitter le pays qui s'est à la base, que papa petit peu tout y est et après ça tout y est technique qu'on n'a pas qu'on aime sur l'information tout, on fait qu'on est habitué dans la discussion déjà d'ailleurs, selon l'information dit Demoiselle a été quitté Kaila avec tout bébé. Ah. Hein. Oui. C'est c'est pour nous montrer que je dis. genre de problème ça, y'a souvent répété, genre de crime ça, y'a répété, dans le en foyer. Nous continuons avec les formations des états unis et Canada qui, euh, qui dit, activement discuté activement une force pour Haïti selon Anthony Blinken, chef euh, diplomatie américaine, Anthony Blinken a affirmé, je veux dire, la communauté internationale là, a continuer à étudier possibilité pour voir une force en Haïti, pays qui gangrenait avec un gang qui est sujet qui a été évoqué par la visite président Joe Biden au Canada. Il y a discussion dans les Nations Unies sur une sorte de force multinationale, multinationale. Il y a discussion au côté que nous participons activement d'après Anthony Blinken, devant Commission des affaires étrangères, chambre représentant président qui a pris le Canada hier soir a poursuivre avec les discours, avec le gouvernement canadien pour voir comment ils est capable de travailler ensemble dans l'idée avec l'autre pays atte coupe pays comme Caraïbes région pour capable soutenir la euh, proposition si la président Joe Biden a à ni hier jeudi et puis jeudi en tout là toujours dans Canada pour capable chita parler avec le Premier ministre euh, Justin Trudeau idée c'est une force multinationale police ou bien sécurité pour capable aider Haïti qui ravagé avec une crise politique sécurité et économique et, et, nous, en discussion depuis plusieurs mois, mais ça, pourquoi aboutir avec un, et, et ben, Etats-Unis que tout, les prêts pour, pour soutenir telle force, mais les pas pas dirigés, force, il a envoyé une force étrangère, euh, à Paris réveiller souvenirs douloureux plusieurs haïtiens, payant déjà recevoir plusieurs troupes américaines, françaises ou canadiennes. Émission onusienne parmi, euh, parmi une mission ça a été choléra, qui était kol provoqué une épidémie, qui était fait plus passer. Et 10 000 personnes, environ 535 personnes déjà tué nos grand nombre uh, de tueurs qui ont uh, uh, mort. Presque 280 enlevés par gang qui en a pays, notamment dans la région métropolitaine d'après. ONU qui m'a déploiement une force appui spécialisé. La criminalité question de sécurité pas seulement de la école dans la région métropolitaine Port-au-Prince dit uh, bien Port-au-Prince Delma Croix des Bouquets Pétionville mais situation insécuritaire elle même commencé la école tout dans Okaï. et parce que c'est pas première formation nous songe la fois dernière côté que tu gagné demoiselle ça qui est dans machine qui était sévon balle et qui est morti qui est dans l'hôpital en dit dans Vélocay Commission gouvernementale au narissement de frappilarisation, ça veut dire aucun troisième ville pays a tout commencé à connaître des moment très difficile dans question sécurité, zaca criminalité. C'est vous dites bien que homme d'affaires ça, businessman ça, Monsieur les tarts, murat, Monsieur ses propriétés là, Monsieur ses mettre un magasin pièce, qui vend pièce machine, mais magasins ça relit, bel bouquin, mais côté que hier soir 23 mars hier soir jeudi un exam assassiné, mais citoyen ça homme d'affaires, ça, t'as une rame qui se met un magasin, ça, qui magasin pièce machine, ça, qui est les bel boucan, mais dans la ville au selon l'information qui vient de nous, bien, qui soit si beaucoup dans la ville au et nous prêlons plus de détails, on a faire dans la ville provinciale, avec un collaborateur de Gévanès Soliman, bien, ça a passé hier soir, dans la zone Lafama, ok, ça a passé hier soir, dans la zone Lafama, devant magasin citoyen, ça, et, euh, bien, côté, exemple qu'un examen vidéo, monsieur, eh bien, perdit la ville monsieur qui les même gagne entreprise des dans la ville au caille j'en dis hein? les pompe pompes gaz les gagne maisons comme ce qu'on vend moto motos ça veut dire c'est vraiment propriété, un propriétaire un businessman dans la ville au caille les gagne à la fois question maison moto le vendre moto et bien les ventes question pièce machine tout mais tout les gagneurs n'apprennent que les gagneurs un pompe gaz, tout dans la ville au caille j'en dis hein? monsieur l'état à mura c'est un homme d'affaires son businessman très connu dans la ville au -caille. mais hier soir n'a Devant business, dans la machine, monsieur, il vide bal eu des balles sur lui, malgré d'il y ce qu'il y en a fait pour garder Silka Geta à l'hôpital pour la prendre soin. Malheureusement, il n'y a pas eu de perdit la ville, mais presque sous, nous sommes capables de s'en sortir sous place. Après, action que bandi finit de mettre sur lui, dans le local devant business, à hier soir, jeudi 23 mars pour l'ouvrir, matin, vendredi. J'en ai en dis, situation lui-même, qui est très très compliqué dans la ville locale. Et ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince, mais l'IPA est très compliqué tout. Dans, en pile côté, dans pays, en, dans le département de la Tibonite, le bandit a des zones de l'argent content. Dans Port-au-Prince, dans différentes zones, Port-au-Prince, Delma, et Petion, -E en avec les bouquets, c'est une question de la criminalité qui a pris, au CAI, toutes ces mêmes réalités. Hein? une situation qui peut être très compliquée, je n'ai na, rappelé que PM Ariel Henry, j'ai dit la fois dernière, là, ça, là comme problème, n'est pas un problème de sécurité publique, mais c'est un problème de sécurité nationale par rapport avec Jean-Claude et Bandi même après espace en pays. La police nationale d'Haïti, j'en n'ai pas information sur ça hier matin, mais la police qui peut être plus détails sur ça encore, J'en n'ai pas des détails avec le de la qui c'est désir Vénèse, mais la police nationale qui posait la patte avant-hier, après-midi, vous l'ouvrez hier jeudi, sous Andy Boubout ménage, mes chefs gangbazes, gang griffe n'a pas parlé de Énaluxon, mais ménage-lui, n'a pas parlé là tout de... Erline Destin, la police dans le département de la Sibonite, notamment en lien, a réalisé On coup de filet là, on coup de boîte d'informations que la police gagnait, a posé la patte dans la date qui était mercredi 22 mars à 2023, dans le niveau Là, D, a arrêté demoiselle ça, qui est Erline Destin, mais demoiselle ça, c'est le premier élément information qui est disposé à côté de la police. L'Italien là, c'est au monde qui un bon rapport, femme et garçon avec Hélène Luxon, là. jean en chef base à grand qui a opéré non la base ça vient mais Erlène Destin lui-même lui avoue vraiment que l'État a c'est Caminage qui lui a c'est Kaboubou lui a pralé, qui c'est Elan Luxon dans le moment que la police même il a pose la patte sur Erling Destin pour qu'on y a mais depuis mercredi soir pour jusqu'à moment a parlé en parle, là Erling Destin lui placé non garde à vue la répondre question autorité policière à autorité judiciaire. la police qui jusqu'à présent là Bien, décide de prendre de dispositions dans le département de la Tibonite pour river les le réseaux gang, base GAN, qui est en Luxembourg dirigé. Et la police, lui, encore après, a appelé des petits Depuis Des après, six policiers ont été faits dans le jeu qui, qui était mercredi 25 janvier 2023, côté NEXAOT, était la vie six policiers dans la base dans mais L'éclair en que la police a déterminé, là pour le cas, river quoi Monsieur M. Sayo, dans Département de la Tibonite, dans le et nous connaissons qu'il valait autant de dégâts que n'ex a posé dans le département. Je ne annoncer pas annoncé dans le titre journal 1, qui est artiste, alors bon nom, on est capable de dire bon nom, vrai nom, c'est Stevenson dans tel fort alias Atros, qui c'est une artiste chanteur rappeur groupe ba, et rock femme mais qui victime attaque avec armée hier après-midi jeudi 23 mars à 2023 dans rue Catalpa qui trouve dans commune d'Elma mais Atrosse lui-même qui blessé en babal l'artiste là été couru aller avec lui en urgence dans l'hôpital selon ça on proche lui et fait connait non question dans question ça fait la presse qu'on est, mais il y a fait qu'on est là, l'autre monde qui était exactement avec Atros, qui était accompagné Atros, qui dans périmètre là, qui était même tout recevoir balle. Malheureusement pour le monde, il n'y a pas de chance aller à l'hôpital, il est mort, il est mort, il est sous place dans quatre attaques. On a dit bien, c'est deux monde qui sont victimes dans quatre attaques, là, c'est Atros. Rapper, chanteur ou, ou femme, nan, nan katal pa hier, ke nek attake, et bon, et divise e, par y ve identifié, mette gon lot moun ki avèl, moun nan li même de recevoir bal tout, malheureusement pour moun sa, li pa ge chans sauvé, li mourir la pou la, mais atroce kap recevoir soin, information fok kote a recevoir, on bal nan poin, li, on bal nan niveau l'estomac mais l'it li ta déjà subi opération, mais la continue rete sous surveillance, médecin depuis yè soir, selon premier élément informatique information yo n'a descend ville Port-au-Prince côté hier une situation de tension c'est suite à une intervention policière dans Port-au-Prince plus précisément dans café Post Marché Lalou qui a eu présumé bandi qui tobé non seulement gars eu présumé bandi qui tobé mais la police a confisqué au moins deux armes que des bandi deux véhicules totalement coupés et qui te machine déclenché après-midi, hier, jeudi, 23 mars, dans cette ville Port-au-Prince, notamment dans la zone détonation Saho, c'est suite avec échange, à coup de balle qui était entre la police avec, un civil armé qui a dans deux machines, deux véhicules, Makato Talon, Couser Zoriké, selon le premier élément, information qui est disponible, machine sao suspect mais agent Udmo, tu es poursuivi lorsque tu es venu pour ce machin lui, occupant machine sao tu tirer en pour capable tenter pour tirer te pour capable quitter zone la police a qui quitté, te riposté, t'est stoppé parmi eux non seulement les stoppé une division police ont confisqué deux armes et puis un véhicule na, uh, deux armes avec un véhicule côté dans une véhicule côté monsieur t'est trouvé plusieurs uh, cartouches et la police, police joigne il plusieurs autres mafra qui sorti blessé en balle et puis ils ont sauvé pour eux. Ils ont apporté nous tous selon le facteur Haïti. Ils ont écolé qui touchait à bal balles pendant l'affrontement armé. Victime de transporter en urgence à l'hôpital Médecins Sans Frontières, toujours pour le capable procès calme hérité.